Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi étoile brillante du matin. Gloire à toi lion de la tribu de Judas. Béni soit ton nom, Dieu d'Israël. Béni soit ton nom, Dieu de la plateforme. Louange à toi, ô oh Yahweh. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Emmanuel. Gloire à ton nom, Papa Jéhovah. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, mon roi.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 Jéhovah est ton nom, je confirme. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah. Jéhovah est ton nom, je le confirme ce soir. Jéhovah est ton nom Jésus criait ton nom Jésus criait ton nom Puissant guerrier fort dans les combats Jésus criait ton nom Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus criait ton nom. Tu es trois fois saint. Jésus criait ton nom. Jésus criait ton nom. Jésus criait, ton nom. Jésus criait Jésus-Christ est ton nom. Puissant, guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est ton nom. Puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats, Jésus criait ton nom, El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. Je viens m'abreuver à ta source ce soir, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom, puissant guerrier fort dans les combats, El Shaddai est ton nom. Shalom, shalom adorateurs et adoratrices. C'est toujours un plaisir pour moi de venir en ligne avec vous pour adorer, pour prier l'éternel. Je n'étais pas programmé, mais je crois que c'est au niveau des êtres humains que je n'étais pas programmé. Je suis convaincu que si Dieu a voulu que je vienne ce soir, c'est parce que j'étais programmé dans son plan. L'adorateur Franklin euh, devait passer, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure mais il pas, je arrive, on n'arrive pas à le joindre et l'heure euh, est en train d'avancer je me suis dit Seigneur voici une autre opportunité que tu me donnes de venir t'adorer, de venir te louer de venir prier avec tes enfants, de venir au pied de ta croix de venir devant ton trône avec les adorateurs les adoratrices pour magnifier ton nom, pour glorifier ton nom donc bien aimé je considère cela comme une grâce je considère cela comme la main que l'éternel me tend encore une fois pour que je vienne me prosterner à ses pieds. Alléluia. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu a un plan pour toi. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu sais que je viens me livrer en tes mains. Remplis-moi et mets dans ma bouche ce que tu veux que je dise. Mets dans ma bouche ce que tu veux que je fasse. Mets dans ma bouche ce que tu veux. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus. Je m'abandonne à toi. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus m'abandonne à toi, Jésus, Jésus, Père, Père, Père, Jésus, Jésus, Jésus, Seigneur, je ne sais pas pourquoi encore une fois ce soir, tu me conduis, pourquoi une fois encore ce soir, tu m'amènes à être présente, merci pour ton plan, je rentre dans ton plan éternel mon Dieu, que la gloire te revienne, oh Jésus, que ton nom soit élevé dans la vie des adorateurs et ce soir, Saint-Esprit, viens nous envahir ce soir. Saint-Esprit, viens nous inonder ce soir. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Bien-aimé, dis à l'Éternel qu'il sait pourquoi il a, il a guidé tes pas ici ce soir. Parce que nous sommes nombreux. Mais toi, tu es là. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as conduit ici ce soir. Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as dirigé ici ce soir. Tu as un plan pour moi. Seigneur, je rentre dans ton plan. Seigneur, je rentre dans ton plan. Seigneur, je m'incline devant ta souveraineté. Il n'y a que toi. Alléluia. Seigneur, de toutes les façons, je t'aurais adoré ce soir en suivant celui que, que nous avions désigné. Mais Seigneur éternel, je crois que si tu as voulu que ce soit moi-même directement, c'est parce que tu es en train de me dire, il n'y a que toi que je dois adorer. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Yahweh, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis Alors pourquoi je vis Si ce n'est toi mon Dieu Que je loue sur cette terre Alors pourquoi je vis Si ce n'est toi Jésus Que je loue sur cette terre Alors pourquoi je vis Alors pourquoi je vis Si ce n'est toi Jésus que j'adore sur cette terre, alors pourquoi je vis Bien-aimé, chaque fois que tu vas être appelé pour venir diriger l'adoration, bien-aimé, ne recule pas. Ne dis pas, je ne sais pas adorer. Ne dis pas ça, parce que c'est le Seigneur lui-même qui te remplit pour pouvoir adorer, pour pouvoir conduire l'adoration. C'est une grâce. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis alors pourquoi je vis Si ce n'est toi, Yahweh Que je loue sur cette terre Alors pourquoi je vis Si ce n'est toi, Jésus, Que j'adore sur cette terre Alors pourquoi je vis Alors pourquoi je vis Si ce n'est toi, Jésus, Que je loue sur cette terre alors pourquoi je vis Car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Oh, je suis né pour te louer, Yahweh. Je suis né pour t'élever. Je suis né pour te magnifier.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 car je suis né pour t'adorer, je suis né pour t'adorer, oh, tu m'as rempli pour t'adorer, tu m'as choisi pour t'adorer, alléluia. Gloire à l'éternel. Bien-aimé, ça fait quelques jours que j'ai quelque chose à cœur. Et je crois que c'est de la part de l'éternel pour moi et pour vous aussi. C'est comme si Dieu te dit, je t'ai tout donné, mes promesses là. Son oui et Amen. Ce que je t'ai promis, ça se réalise. Alors, j'avais à cœur de dire, Seigneur, à partir de cet instant, donne-moi le caractère que tu veux que j'aie. Alléluia, pour pouvoir posséder, pour pouvoir vivre de tes promesses. Seigneur, tu me mets à un niveau, à la table des rois. Seigneur, donne-moi le caractère qu'il faut pour que je sois à cette table et que je te représente dignement à cette table. Éternel mon Dieu, tu as prévu de me lever, Père. Donne-moi le caractère. Donne-moi le leadership qu'il faut pour que Seigneur, je sois à cette table des rois, que je sois à la table des grands, que je sois dans la cour où tu m'as mise, où tu prévois me mettre, où je suis déjà, ta promesse est déjà accomplie, pour que j'y sois Seigneur mon Dieu en te glorifiant. Parce que Seigneur, tu suscites une nouvelle génération de leaders dans nos pays, dans nos états, dans nos communautés. Tu suscites une nouvelle génération qui glorifie ton nom. Et Seigneur, je crois que si tu me choisis pour pouvoir me positionner, c'est parce que tu vas me donner ce caractère. Et que je vais glorifier ton nom. Et je veux continuer de t'adorer parce que Seigneur, c'est ce que tu veux. Seigneur, tu es en train de transformer ce monde. Tu es en train de transformer nos pays. Tu es en train de transformer nos communautés. Tu es en train de faire quelque chose, Père éternel. J'ai écouté la prédication d'un serviteur de Dieu où il a dit, euh, humainement parlant de nos yeux visibles comme ça, entre 23h et 2h du matin, il n'y a pas de différence puisque le temps est le même. La, je veux dire, la couleur du temps est, le même. Il, est, est la même. Il fait noir. Il fait sombre. Si tu ne regardes pas ta montre, tu ne peux pas savoir... Qu'il était leur... Ça veut dire quoi Des choses sont en train d'être faites dans le secret, mais c'est encore invisible à nos yeux parce que nous confondons ce que nous traversons en ce moment avec ce que Dieu est en train de faire. Il agit. C'est encore invisible à tes yeux, mais bien-aimés. Commence à prier pour dire, « Seigneur, je suis déjà dedans. Oh, Donne-moi le comportement que je dois avoir lorsque j'y serai. Éternel, mon Dieu, dis-moi comment je dois me comporter. » Éternel mon Dieu, façonne-moi pour que, Seigneur, je sois digne d'être positionné là où tu as prévu que je sois positionné. Éternel mon Dieu, qui est malade sur cette plateforme Que cette personne-là commence à se comporter comme quelqu'un qui est guéri parce que Dieu a déjà fait. Éternel mon Dieu, moi je crois que tu m'as élevé à un niveau social. Il y a quelque chose qui est prévu pour moi, Père. Donne-moi le caractère pour que je le saisisse. Oh Seigneur, il y a d'autres personnes qui attendent certainement d'autres choses, mais qui ne savent pas que tu as déjà agi. Ou bien comme elles n'ont pas encore vu avec leurs yeux, elles ne savent pas que Seigneur, que tout est accompli. Père éternel, donne-leur de commencer à se comporter. Comme si, comme cela, comme, comme elles doivent se comporter lorsque cela sera visible. Merci éternel mon Dieu, parce que tu es Dieu. Nous élevons nos mains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 le Seigneur ce soir. Est ce que oh Seigneur, est-ce que tu peux lever tes main, oui. mains vers Yahweh? Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Élève ton cœur vers l'éternel. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Ô oh Seigneur, nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Bien aimé, si tu sais que c'est le temps des témoignages. Est-ce que tu sais que c'est la saison des témoignages? Il y en a plusieurs en ce moment sur cette plateforme. Rentre dans ton témoignage. Rentre dans ta saison. Bien aimé, rentre dans ton témoignage. C'est le temps. Et cette conviction, je l'ai. Je suis convaincu que avant que le 31 décembre minuit n'arrive, quelque chose va se passer dans ma vie.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 Vers toi Dieu est dans une phase d'accélération Il est dans une phase d'accélération Alléluia Moi je le crois Et je crois que c'est valable pour toi Nous élevons nos mains Nous élevons nos mains Nous élevons nos mains Vers toi Car tu es Dieu tu es Dieu Dieu, Dieu Dieu Dieu. Dieu, Dieu Tu es Dieu Dieu Tu es Dieu Car tu es fort Tu es fort Fort, fort Fort, fort Mon Dieu Tu es fort Fort, tu es fort, car tu es roi, tu es roi, moi, roi, oh Jésus, tu es roi, roi, tu es roi, car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu n'échoues au jamais, tu n'échoues au jamais, mon Dieu je sais, tu n'échoues au jamais, ce que tu dis, tu le fais, tu n'échoues au jamais, ce que tu annonces arrive, tu n'échoues au jamais, tu n'échoues au jamais, ce que tu m'as dit Seigneur, je suis convaincu Seigneur que je l'aurai, que je le possède, tu n'échoues au jamais, tu n'échoues au jamais, Yahweh, oui. tu n'échoues au jamais. Tu n'échoues jamais Ma soeur, dis-moi oh Dis-moi oh, dis-moi oh Si l'éternel t'a laissé tomber joue jour jamais Lina, dis-moi oh Dis-moi oh, dis-moi oh Si Jésus t'a laissé tomber Un jour, jamais. Lina, oh, oh, oh. si tomber un jour jamais Il n'échoue au jamais Jésus n'échoue jamais. Tu n'échoues jamais, Yahweh. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais, c'est la saison. Tu n'échoues jamais, Jésus. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais, mon papa. Oh Seigneur, à qui te comparer À qui te comparer Personne ne peut t'égaler. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci éternel mon Dieu, parce que ce que tu as dit arrive. Père éternel, oh les êtres humains comptent les jours. Mais les jours t'appartiennent Les secondes t'appartiennent père, Les minutes, les heures t'appartiennent En un temps, en un éclair Seigneur mon Dieu, tu réalises Ce qu'un être humain ne peut pas réaliser Parce que tu es Dieu Et tu n'échoues jamais Merci Seigneur À qui te comparer À qui te comparer? Oh tu es bon Papa Yahweh tu es bon Tu es bon pour moi Tu es bon à qui te comparer papa à qui te comparer oh tu es bon papa yahweh tu es bon oh tu es bon pour moi tu es bon et que le bosha baqueri baconta contelet et conta oh les bache que de baia conte l'autre que bala bas conte conta ba conta oh mon dieu tu es bon papa yahweh tu es bon éternel Dieu, tu es bon tu es bon pour moi, tu es bon Adonai, tu es bon Yahweh Nisi, tu es bon Yahweh j'irai, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon C'est la saison de ton témoignage Ce qui sonne dans ma tête C'est la saison de ton témoignage Alléluia Oh Jésus, tu es bon Oh Yahweh, tu es bon Papa Yahweh, tu es bon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 À qui te comparer, tu es bon, oh Jésus, oh Yahweh, tu es bon, Papa Yahweh, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, à qui te comparer, à qui te comparer, oh tu es bien aimé, je te vois en train de gravir, en train de gravir une montagne, Près, tu es au sommet, bien aimé tu es arrivé, oh Jésus, oh Jésus, tu es bon. Ce que tu dis arrive Oh Papa Yahweh Tu es bon Tu es bon pour moi Tu es bon Oh Jésus Tu es bon Papa Yahweh Tu es bon Adonai Tu es bon Tu es bon pour moi Tu es bon À qui te comparer À qui te comparer Oh tu es bon Papa Yahweh Tu es bon tu es bon pour moi, tu es bon, bien aimé. Même si actuellement les circonstances de ta vie te donnent l'impression que ce qu'on est en train de te dire est loin de toi, Dieu va mettre sur ta bouche un sujet de témoignage. Et Dieu à tout instant est avec nous. À tout instant, il ne nous abandonne pas. Je me souviens qu'un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un, de gens que je ne connais pas, pour me dire qu'on les a envoyés pour me tuer. On les a envoyés. Je ne sais pas qui les a envoyés. En tout cas, c'était une histoire où Toute la police s'est mise dessus et tout ça. Donc, euh, à la maison, tout le monde avait peur. La police était là tout le temps. Différents, différentes, euh, différents corps habillés avec de, des armes lourdes venaient, soi-disant pour ma sécurité et tout ça. Et bien aimé, on m'a recommandé de m'éloigner quelques jours. De m'éloigner, d'aller dans un endroit. Et de ne même pas aller en voiture pour ne pas que si jamais les gens connaissaient la voiture, qu'ils soient amenés à me suivre, en attendant que l'enquête euh, puisse euh, être menée. Et puis, donc, je prends mon fils, un de mes fils, et puis je prends un taxi, je vais dans un endroit qu'une amie m'a recommandé, et c'est un endroit qui appartient euh, à une amie d'ailleurs. Donc, j'arrive là-bas, je prends le taxi, on ne dit rien au taxi, au chauffeur de taxi, on lui indique juste l'endroit. Et puis, quand on arrive... Au moment où je vais descendre du taxi, il me dit, « Maman, je vous demande pardon, mais avant de descendre, priez pour moi. » Je dis, « Ah, je le regarde, je ne comprends pas. Que je prie pour vous. » Il dit, « Oui, j'ai besoin de vous prier. » Enfin, je me demandais, « Mais pourquoi moi ?» Il dit, « Il ne sait pas. » Il ne sait pas, mais il sent que moi, je dois prier pour lui. C'est comme s'il y a quelque chose sur moi, qu'il a vu, qui fait qu'il faut que moi, je prie pour lui. Donc, je dis, « Ok. » Je prie pour lui, et puis il me dit merci, vraiment presque les larmes aux yeux. Donc je descends, et puis euh, au, au moment où je partais vers euh, la chambre, euh, je dis, mais Seigneur, même ici encore, au moment où moi je suis en train de fuir parce que je suis menacé c'est là encore, tu veux m'utiliser pour prier pour quelqu'un. Et ce que j'ai reçu dans mon cœur à cet instant, en fait c'était juste ma, la façon pour l'éternel de me montrer que dans cette panique, dans tout ce qui est en train de se passer, il est avec moi. Son étoile est sur moi. Sa lumière est sur moi. Son, son onction est sur moi. Donc cette onction est reconnue. Et c'est pour ça qu'à cet instant précis, il m'utilise pour prier pour un inconnu. Pour me montrer qu'il est là avec moi. Et cela m'a apaisé. ça m'a rassuré. Et puis après, bon, cette histoire, je parle d'une histoire ancienne ce n'est pas une histoire récente. C'est pour vous dire que même actuellement dans la situation que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de traverser, vous avez peut-être l'impression que et le Seigneur même, je ne sais même pas, les autres sont en train de rendre témoignage. on dit qu'actuellement il y a beaucoup de témoignages euh, qui, qui circulent sur, de, parmi les membres de la plateforme, pour moi on va arriver quand, non, non, non, il est là. Il est là avec toi. Il t'accompagne. Et tu es toujours, reste toujours un instrument dans sa main. Et tu vas voir, il va faire pour toi. Parce que pour toi il est déjà arrivé. Ce que tu dois retenir, ton Dieu là, ce n'est pas un Dieu qui dort, c'est pas un Dieu qui ment, c'est pas un Dieu qui raconte n'importe quoi. Il est là avec toi, il ne t'abandonne jamais parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est l'éternel Dieu. et Non seulement il est l'éternel Dieu pour tout le monde, il est le Dieu créateur, mais toi en plus, il est ton papa. Il est ton papa, il t'a choisi, il t'a adopté par le sang de Christ. Il y a un lien fort qui vous unit. Et donc ce Dieu là, il n'est pas prêt de te lâcher et c'est qu ce qu'il a dit qu'il va faire. Il va le faire parce qu'il est ton Dieu. Donc, garde le silence. Continue de le prier pour dire, Seigneur, je crois. Donne-moi le caractère que tu veux que j'ai maintenant là parce que je vais entrer dans une autre dimension. Je vais entrer dans une autre dimension avec toi et je crois, Seigneur, mon Dieu, que tu vas le faire. Alléluia. À qui te comparer À qui te comparer Oh, tu es bon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 Kabiyo osio Kabiyo osio Kabiyo osi Kabiyo osio Kabiyo osio Kabiyo osi à toi, la majesté. À toi, la majesté. À toi, la majesté. Cabio aussi haut. aussi haut. Joins aussi. ta voix ce soir à la voix des anges. Écris à ton papa, Gabio mm. oh, si, oh. cabillaud, Gabio cabillaud, oh, aussi. à À toi la Majesté, à toi, la majesté. à toi la Majesté, à à toi Majesté toi la majesté, Jésus. À toi la majesté À toi la majesté Oh Jésus à toi la majesté À toi la majesté À toi la majesté À toi la majesté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 Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges aux Adonai. Je veux louer ton saint nom, aïeux de Dieu. Tu es digne. De recevoir la gloire tu es dit de recevoir la gloire je veux chanter tes louanges oh Yahweh je veux louer, louer, louer louer dans saint nom agneau de Dieu tu es dit de recevoir la gloire tu es digne de recevoir la gloire je veux chanter oh tes louanges à je veux louer louer louer louer ton Saint-Nom agneau des dieux bien aimé quelle que soit la circonstance si que tu trouves difficile actuellement? Bien-aimé, ça fait au moins trois fois que je le répète dans mes interventions ici. Rappelle-toi, lorsque Jésus a fini de dire tout est accompli, la parole de Dieu dit, il est descendu dans le séjour de mois après. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé, bien-aimé. Les rochers se sont fendus. Le rideau du temple s'est déchiré. Bien-aimé, la terre a été secouée, l'univers a été secoué parce que le roi de gloire était entré dans le séjour des morts. Mais bien-aimé, pour les humains, avec les yeux d'humains, c'était la catastrophe. Mais pour ceux qui savaient regarder avec les yeux de Dieu, l'éternel, Jésus est en train de faire un grand travail pour toi. Et après, bien-aimé, il est rentré dans la gloire. C'est pourquoi bien-aimé, je crois, que les circonstances que tu traverses aujourd'hui, tu dois les comparer à cette entrée de Jésus dans le séjour des morts. Il est en train de travailler bien-aimé. Et je disais tout à l'heure qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, entre 23h30 et 2h du matin, il n'y a pas de différence. Du point de vue physique, là, il n'y a pas de différence. Il fait sombre, c'est la même couleur de la nature qu'elle a. Pourtant, quelque chose est en train de se passer. Il y a des avancées, mais tu ne vois pas. Parce que tu as l'impression que c'est la même situation. Bien-aimé, je suis aujourd'hui venu pour te dire, non, non, non, ce n'est pas la même situation. La parole de Dieu qu'il qui a annoncée, là, s'accomplit, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, le rideau du temple s'est déchiré, c'est pour toi et moi. Et ce que j'ai à cœur, je n'ai pas autre message dans le cœur que de te dire, crois seulement, crois seulement, et continue d'adorer ton Dieu parce que le temps est arrivé. Tu ne peux pas imaginer le nombre de témoignages, <rire> Qui est en ce moment sur cette plateforme mais ce n'est pas moi qui vais rendre le témoignage des gens nous sommes dans la saison de témoignages. il n'y a pas de raison que toi tu ne puisses pas entrer dans ta saison de témoignage il n'y a pas de raison, bien aimé il y a forcément quelque chose que l'éternel va faire tu es digne de recevoir la gloire tu es digne de recevoir la gloire je veux chanter tes louanges au oh Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom, Agneau de Dieu. Moi, je sais que je vais témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu dans ma vie dans ce mois de décembre. Moi, je sais que je vais témoigner. Je suis convaincu que je vais témoigner, bien-aimé. Alléluia. Je nous invite à lire un passage. Euh, à, à, à méditer l'Ésaïe le, 50. Ésaïe 50. Est-ce qu'on peut noter sur la plateforme? Ésaïe 50. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons méditer ensemble. Parce que je n'avais pas forcément préparé quelque chose, mais j'ai ce passage à cœur fortement. Alléluia! Ésaïe 50. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Eh hey, bien, aimé, l'éternel dit, est-ce qu'il a divorcé? Où est la lettre? Ou bien, auquel de ses créanciers nous a-t-il vendu? Eh hey, bien, aimé, c'est pas fort ça. Parce que Dieu, notre Dieu ne doit pas au diable, il ne doit à personne. Il ne nous a pas vendu à un créancier. Au contraire, il est venu nous sauver. Alléluia. Il dit, voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Et il continue pour dire, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter bien-aimé? Continue d'adorer ton Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu l'adores. Ce qu'il veut, c'est que tu l'adores. Quand il vient là, il est sur la plateforme comme ça. Ou bien le matin, tu ouvres les yeux. Quand tu ouvres les yeux le matin, c'est une grâce que Dieu te fait pour te dire « Je suis là, je suis avec toi. » Bien-aimé, quand il dit « Tu te lèves le matin », il faut lui répondre. Il faut lui dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux continuer de te louer parce que c'est pour ça que tu m'as réveillé encore. C'est pour ça que tu m'as loué. » Il dit « Est-ce que ma main est trop courte pour racheter N'ai-je pas assez de force pour délivrer par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je révèle les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. C'est pour vous montrer la force qu'il a. Bien-aimé, si tu es malade, arrête de, dire tout le, arrête de parler même tout le temps de ma maladie là, c'est-à-dire que ma maladie là, non, non, non, non, Dieu ne t'a pas vendu à un créancier, il n'a pas de créancier d'ailleurs. Il faut l'adorer. Tu ouvres les yeux le matin. Seigneur, je suis là pour t'adorer. Merci parce que tu m'as réveillé encore pour t'adorer. Seigneur, je suis heureuse de t'appartenir. Seigneur, ce jour-là, je veux te louer. Seigneur, je sais que je rentre dans ma destinée. Tout est déjà accompli. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de t'adorer. Ah, bien aimé. Le, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme, comme écoute des disciples. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de le dire? Le Seigneur l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. je ne me suis point retiré en arrière. Je crois que nous sommes sur cette plateforme parce que nous n'avons pas voulu résister à la parole de Dieu. Ne résistons pas lorsqu'il s'agit de venir conduire l'adoration. Ne résistons pas lorsque... En fait, cette plateforme existe existe pour que, à tout instant, nous nous souvenions que nous devons adorer l'éternel. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, quand je suis là dans la journée, je me souviens de certaines choses qui ont été dites sur la plateforme. Et à chaque instant, partout, je me trouve, il y a toujours un petit, un petit moment d'adoration en interne que je fais avec mon Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous alléluia L'éternel dit dans Isaïe 50, parce que quand je lis par la suite, je crois que c'est Jésus qui parle. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi bien aimé? Qui est l'adversaire de Jésus? Il dit que cette personne s'avance vers lui. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu fort devant qui personne ne peut tenir. Voici, le Seigneur l'Éternel me secouera, qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. C'est le sort de ceux qui te combattent. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia, gloire à l'éternel. Voici, verset 11 de Isaïe 50, Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. C'est ce que l'éternel dit à ceux qui vous combattent. Alléluia, gloire à l'éternel. Ceux qui combattent l'éternel, ceux qui osent avancer pour combattre l'éternel, c'est comme quelqu'un qui dit, si tu as touché à mon enfant, tu m'as touché. Tous ceux qui combattent l'éternel, qui vous combattent, sont en train de combattre l'éternel. Et le sort qui leur est réservé, c'est que le feu qu'ils ont allumé contre vous, eux-mêmes vont aller au milieu de ce feu et ils seront enflammés. Parce que toi, ta délivrance est arrivée. bien Osio. Kabio Osio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 Comment ne pas t'élever, ô oh Seigneur Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Ô oh, oh, Jésus Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, oh Yahweh. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton, à ton nom éternel, gloire à ton nom Yahweh. Gloire à ton nom Jéhovah, gloire à ton nom, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit notre Dieu, béni soit notre Dieu d'éternité en éternité. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui est notre Dieu. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne, Seigneur, tu n'as point de créancier. Seigneur mon Dieu, au contraire, et tout le monde te doit. Parce que Seigneur, le sang de ton fils a coulé pour nous. Jésus, ma voix s'élève vers toi t'adorer Jésus Devant toi je me prostère Jésus Mon âme s'élève vers toi ce soir Jésus Devant toi je me prosterne. Je n'ai pas d'autre mot Jésus Ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, moi-même s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne.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 Oh bien-aimé, que serais-je sans Jésus? Que serais-je sans toi, Yahweh? Que serais-je sans toi? J'étais anéanti sans toi. Qui serais-je sans toi? Où serais-je sans toi ce soir? Où serais-je sans toi? Oh, je perdu sans toi. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. C'est le temps de l'accomplissement. Bien-aimé, c'est ce qui résonne dans mon esprit maintenant. C'est le temps de l'accomplissement. Oh, Alléluia. Jésus. Mes mains se lèvent vers toi, lève les mains vers l'éternel. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, mon cœur se lève vers toi, tu es Dieu. Jésus, devant toi je me prosterne. Mieux que toi.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 Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. J'espère en toi, Jésus. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi, j'espère en toi Yahweh, j'espère en toi, tu es digne, j'espère en toi Seigneur, j'espère en toi Seigneur, que ton nom soit élevé, louange à toi, dans l'amour nous environs, nous Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Bien aimé, la gloire de l'éternel resplendit autour de ta vie. La gloire de l'éternel est manifeste, c'est le temps de l'accomplissement. Ton amour nous environne ô oh Jésus. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne ô oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne au oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ceux qui ont allumé un feu contre toi, bien aimé, l'Éternel me dit de te dire que lui-même son feu là, va les atteindre aussi. Non seulement, se, eux-mêmes vont se brûler dans leur feu, mais le feu du Saint-Esprit va les consumer, Parce que le feu du Saint-Esprit s'est levé pour toi. Il est allumé pour toi. Ton amour nous environne au oh Seigneur.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 Victoire. Bien aimé. C'est le cantique pour toi ce soir. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Oh! Tout est accompli. Victoire. Est-ce que tu peux crier victoire? Tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire, c'est l'heure de notre victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire, Yahweh, ta parole est vérité, Amen, ta parole est vérité, Amen.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 Ta parole ne passera pas. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois Saint au oh Jésus, au oh Fils de David. Trois fois Saint au oh Seigneur, qui vient nous sauver. Tu es notre salut, tu es notre Dieu, tu es la lumière. Tu es notre salut, tu es notre Dieu, tu es la lumière. Si elle est heureuse, passeront, ta parole ne passera pas. Si elle est heureuse, passeront, ta parole ne passera pas. Non, non, non, non, non, ne passera pas. Non, non, non, non, non, non, ne passera pas. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Bien aimé, crie victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Commence à te comporter. <rire> oh, de la façon, comme, comme tu dois te comporter dans, là où tu vas, là, dans la promesse que Dieu t'a faite. Commence à te comporter, bien aimé. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, le temps t'appartient. La victoire t'appartient. Les secondes t'appartiennent. Tu es le Dieu de l'accélération. Et c'est la saison de l'accélération et des témoignages. Ta parole est vérité.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 Amen, ta parole est vérité. Amen, Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen, je la sais dans mon cœur. Seigneur, ce que tu m'as promis, je le sais dans mon cœur. Et je suis convaincu, Seigneur, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. L'onction de Dieu coule sur toi. Bien aimé. L'huile de l'éternel coule sur toi. La gloire de Dieu rayonne sur ta vie. Ta parole est vérité. Amen. Dis à l'éternel que sa parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Oh bien aimé, retiens cela. Et que cela soit ta proclamation. Seigneur, ce que tu as dit sur ma vie, c'est la vérité. Ta parole est vérité. Amen ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Bien aimé, lorsque les circonstances, les situations viennent commencer à te perturber, commencer à te donner l'impression que rien ne bouge de ton côté, lorsque tu as l'impression que c'est la catastrophe, dis à l'éternel, c'est ta parole qui est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité Amen, Jésus, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Amen, je ne sais pas comment le Seigneur va faire pour moi Je ne sais pas comment il va faire Mais ça, ce n'est pas mon problème Ce que je sais, ce qu'il a dit, là va se réaliser Jésus, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Bien-aimé, la parole de l'éternel est vérité. La parole de l'éternel est vérité pour toi. La parole, est, la parole de Dieu est vérité pour toi et moi. Les promesses de l'éternel, c'est ça la vérité. Les réalités ne sont pas ta vérité. Les réalités, elles passeront. Mais la parole de Dieu, la promesse de l'éternel sur ta vie, elle est vérité. Et la, la vérité aujourd'hui, tu es dans la saison de ton témoignage. Tu es dans la saison de ta délivrance. Tu es dans la saison et la parole de Dieu est vérité. Bien-aimé, retiens-le et en toutes circonstances, dis à la circonstance que la parole de l'éternel est vérité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'oriente qui te parle à toi-même, qui parle à ton cœur. Et que la joie de l'éternel soit ton partage. Que la force de l'éternel soit ton partage. Que la victoire de l'éternel soit, soit, soit, soit ton partage. La parole de l'éternel est vérité. Amen.